Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui je vais vous montrer une petite intervention de frelons européens Qui est cachée euh, euh, bah, derrière une fenêtre Je vous montre où c'est caché, vous allez voir, je vous expliquerai Alors, Vous voyez la petite fenêtre juste là, le volet fermé Et il y a un énorme nid de frelons européens le mieux, c'est que je vous montre depuis l'intérieur. allez voir ça. Donc c'est une maison... Euh... C'est une maison qui n'est pas habitée depuis 2-3 ans, je pense. Et euh, là, ils veulent la vendre, euh, donc du coup, ils vont ranger tout ça et faire visiter. As, regardez. Petit coup bleu. Et je vais vous montrer ce nid. Il reste quand même magnifique et qui est surtout dangereux regardez ça regardez moi ça Vous voyez la taille pratiquement un carreau entier on peut voir le travail de ces petits frelons européens hein. regardez le monde qu'il y a donc euh donc là il va falloir que j'ouvre la fenêtre Donc ça risque de sortir euh, Le nid risque de se décoller aussi Donc euh, automatiquement on ouvre la deuxième fenêtre Pour que les frelons s'échappent hein. Et on va aller traiter ça Ça reste quand même magnifique Vous voyez dès que vous laissez des volets euh, Fermés pendant ben, plusieurs mois et ben, Du coup les frelons ils considèrent que ça peut être une bonne cachette Et se mettre là Allez je m'habille Et on va aller voir ça Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allez, c'est parti pour le combat. Regardez ce magnifique. Oui. Donc je vais essayer quand même de vous montrer euh, l'effet que je bouge à la porte, voir la réaction des frelons. On va essayer de faire ça doucement Elle est bien coincée, vous voyez, regardez ça, regardez déjà comment ça bouge Alors il va falloir que je puisse la fenêtre et coller du mauvais côté Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra Donc vous voyez, regardez ça Dès qu'on ouvre la fenêtre là, Vous voyez le nid est collé Regardez-moi ça Regardez-moi ça Là il y en a des milliers. On va essayer d'ouvrir le volet. De manière qu'il sorte un peu de l'autre côté. Oui. Ouais, bon là vous avez le nid est carrément dépouillé. Bon, je ne vous dis pas les attaques hein. donc euh, ben là il va falloir tout refermer, mettre de la poudre et laisser agir ça reste quand même très dangereux désolé pour toi la petite araignée donc on va quand même cibler un peu de poudre donc maintenant ils vont mieux tout refermer de la manière que tous les frelons reviennent dans leur nid et qu'ils puissent mourir Regardez ça. On voit que les araignées et les frelons, ça communique bien ensemble. Donc là, maintenant, il va falloir laisser partir ces frelons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Un petit pouce bleu pour le soutien à DD. Et je vous dis à très bientôt et gros bisous.